J'y pendant presque une semaine à Haïti, comme chaque année, ce que je m'y chaque année. Je représente l'Église de France dans, dans, dans un groupe, une structure euh, avec l'Église d'Allemagne, l'Église des États-Unis et l'Église de Haïti, bien sûr, pour aider à la reconstruction à la suite du tremblement de terre de 2010, parce que ça fait déjà maintenant huit ans. C'était en janvier 2010. Ça, fait, ça va faire huit ans que que ce pays a été secoué. Il y a eu, rien qu'à Port-au-Prince dans la région il y a eu 300 000 morts pratiquement en fait, pas, et la reconstruction n'est pas terminée mais petit à petit ça se fait. Alors nous, nous on a créé une structure euh, de, euh, technique quoi, pour euh, vérifier la, la qualité des reconstructions des, des, donc des projets de, de, de, de construction euh, pour que les bâtiments tiennent parce que au pro prochain tremblement de terre sinon ça va s'écrouler de nouveau. Là, là les gens... Ce qui est reconstruit euh, avec notre appui, avec l'appui de, de notre cellule technique, ben, a une bonne garantie de rester debout, euh, puisqu'il y a des normes contre les les séismes, voilà. Donc, euh, c'est l'objet de ma, de ma visite, alors c'est l'occasion pour moi de voir les, les églises reconstruites, de, de rencontrer aussi un peu les personnes. Alors, ils n'ont pas de chance, c'est les Haïtiens, parce que, euh, d'abord, ils ont eu, il y a un an, un grand cyclone euh, qui a aussi mis beaucoup de choses par terre. Cette année, ils n'ont pas été touchés. Et puis alors, surtout, euh, la, la société est totalement déstabilisée, il y a des manifestations tous les jours contre le gouvernement, donc bref. C'est des pauvres gens, mais ils tiennent debout, c'est ça qui est étonnant, et ils tiennent debout avec le sourire.